Salut amis bluesmen, plan Harmonica Blues numéro 5. Cette fois, j'ai choisi un plan Memphis Blues et c'est un plan réservé aux débutants. Enfin, si tu n'es plus débutant, tu as quand même le droit de le jouer. Mais si tu sais jouer seulement en note à note, soufflé et aspiré, mais que tu ne sais pas encore jouer les altérations, eh bien, tu vas pouvoir jouer ce plan. Je te fais une démonstration et ensuite, je t'explique comment le jouer. Si tu veux rapidement te faire plaisir en apprenant la musique, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Sinon, je te jette un sort. Et là, tu n'as pas fini d'avoir le blues. Ah oui, mais si je dis ça, ils vont faire exprès de ne pas cliquer sur la cloche pour avoir le blues. Alors, on va faire l'inverse. Si tu ne cliques pas sur la cloche, tu n'auras jamais le blues. <rire> non, en fait, en vérité, c'est pour ne rien louper, évidemment, ce serait ballot. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol. Mettre un homme à 60, 60 battements par minute ou 60 à la noire. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Bien, bien, bien. Comment joue-t-on ce plan Nous allons le découper en deux parties, en deux phrases. La première phrase fait deux mesures. Nous avons une noire sur le premier temps, puis deux croches sur le deuxième temps, une noire sur le troisième temps, deux croches sur le quatrième temps. Ça, c'est pour la première mesure. Et pour la deuxième mesure, nous avons deux croches sur le premier temps, deux croches sur le deuxième temps, mais la dernière de ces deux croches, donc le 5 aspiré, est prolongée sur une blanche. Donc en fait, tout simplement, on prolonge le son. Okay donc tout d'abord, on va commencer par travailler la première mesure. Donc dans la première mesure, nous avons une noire suivie de deux croches. Alors. Si tu es encore débutant, que tu as encore du mal à jouer en note à note, attention, évidemment, quand tu passes du 2 aspiré au 4 aspiré, ce n'est peut-être pas évident pour toi. Donc, je te propose au début de jouer très, très, très lentement, même sans mettre un homme. Simplement faire ceci. C'est-à-dire jouer le 2 aspiré puis le 4 aspiré. Si tu entends... Ouais, J'ai presque réussi, non, c'est pas bon, il faut recommencer. Ok, donc tu recommences jusqu'à ce que tu arrives bien à faire deux notes euh, distinctes. Ok, une fois que tu as réussi à faire ça, et eh bien euh, de 4 aspirés à 3 aspirés, c'est pas trop difficile, c'est juste à côté. Sauf qu'il faut jouer ternaire. Hein. Je rappelle le blues traditionnellement, c'est ternaire donc. Euh, Ok. Alors, on va enchaîner ça maintenant. Sol, ré, si. OK. Ensuite, le 5, aspiré. Alors, même difficulté qu'avec le 2 aspiré, puis le 4 aspiré. Passer du 3 au 5, ce n'est pas évident parce qu'il ne faut pas passer par le 4. Ce n'est pas moche en soi, mais bon, il faut jouer ce qui est écrit. Hein. Sinon, ça ne sert à rien d'apprendre à jouer un plan. Donc, il faut vraiment qu'on entende sans avoir besoin de regarder son harmonica. Quand je joue, je te parle, mais je ne regarde pas l'instrument. Une fois que tu sais faire ça, ben, « familler », c'est-à-dire 5 aspirés, 5 soufflés, 4 aspirés, ce n'est pas trop difficile, c'est juste à côté. Donc, si tu as bien suivi les exercices de navigation que tu vois dans la formation complète, qui est la formation que j'ai réservée aux grands débutants, eh bien, tu n'auras aucun mal à jouer cette phrase. Ok. Donc, si on fait toute la première mesure, ça donne… Ok. Maintenant, la deuxième mesure, ou disons la seconde mesure de la première phrase. Donc, ça, ce sont des notes qui sont juste à côté les unes des autres. Donc, ce n'est pas très difficile normalement, mais il faut penser à bien jouer ternaire. Ok. Maintenant, on va faire ça avec le métronome à 60. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai détaché un peu le 5 soufflé du 5 aspiré, mais tu peux bien évidemment ne pas coupler le, le souffle et continuer de jouer. On refait une fois. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Voilà, et je prolonge bien la blanche jusqu'au battement du premier temps de la troisième mesure. Une blanche, c'est très long. À présent, nous passons à la seconde phrase. Cette fois, le rythme est un petit peu différent dans la seconde partie de ce plan, c'est-à-dire au début de la seconde phrase par rapport au début de la première phrase, puisque nous avons directement noir deux croches, puis quatre croches. Et la dernière de ces croches est prolongée. En fait, si tu regardes bien, les quatre dernières croches de la première mesure de la seconde phrase, c'est-à-dire les quatre dernières croches de la troisième mesure du plan, sont exactement les mêmes que ce que tu as joué dans la deuxième mesure. Okay Donc Fa, Ré, Mi, Fa, c'est exactement la même chose. Et les notes que tu joues avant, bah, elles ne diffèrent pas beaucoup de ce que tu as fait au début. C'est normal parce que dans un plan, si on joue deux phrases, il faut que les deux phrases se ressemblent. Okay Sinon, le discours musical n'est pas cohérent. Alors, qu'est-ce qu'on joue au début Sol, Bah ben Là, c'est vraiment les, unes, euh, les notes les, les unes à côté des autres. Donc, évite de faire... Euh, Trucs comme ça, il faut vraiment que ce soit propre. Alors là, j'ai fait trois notes très distinctes, détachées, ce qu'on appelle jouer en staccato, mais je ne te le conseille pas. Je te conseille plutôt de jouer légato, c'est-à-dire lier les notes. Et ce n'est pas difficile de le faire à l'harmonica, puisqu'il suffit de, de continuer d'aspirer sans couper le souffle, et, euh, ou sans couper l'aspiration, disons, et du coup, tu vas jouer naturellement ces notes euh, légato. Ok Voilà, donc on va le faire une fois avec le rythme et ensuite avec le métronome. Donc avec le rythme, donc noir, deux croches, deux croches, deux croches, les dernières croches se prolongent dans le temps. Avec le métronome à 60, maintenant, 1, 2, 1, 2, 3, 4. la ronde dure vraiment quatre temps complets ouais bon tout ça c'est pas mal c'est un super plan quoi mais sans les effets euh, ça sonne pas très blues quand même ok on va voir ensemble quels effets on peut mettre sur ce plan pour que ça sonne encore plus blues ouais. Alors, voici trois effets que nous allons mettre dans ce plan harmonica blues numéro 5. Deux effets sont jouables par les débutants. Le troisième effet est un peu plus difficile puisqu'il s'adresse surtout à ceux qui ont commencé à travailler les altérations aspirées. Premier effet, le vibrato de gorge. Donc, si tu ne sais pas vibrer, faire vibrer ta gorge, vibrer avec la gorge, eh bien, je te mets un lien sous la vidéo, tu peux cliquer dessus et tu verras le cours sur le vibrato de gorge, qu'on appelle aussi le « Loving Ha ». Ok. Alors, « Loving Ha », je le mets sur quoi Eh bien, je le mets sur les notes longues. Et là, on a des notes longues. On a une blanche et une ronde. Donc, sur ces notes-là, je vais mettre un vibrato de gorge. Et par, donc en fait voilà c'est deux fois la, la même chose hein, donc, euh, une fois ça se prolonge sur la blanche une fois sur la ronde donc euh, sur la ronde évidemment le vibrato de gorge est deux fois plus long. Alors si tu as encore du mal à jouer le vibrato de gorge tu peux faire un vibrato de l'index par exemple. En fait, tu fais le vibrato que tu veux. ok Mais c'est bien de faire vibrer la note plutôt que de jouer de manière plate. Ça, c'est moins bien. On refait ça avec le métronome. 1, 2, et 1, 2, 3, et 4. Alors, effet numéro 2, le glissando. Alors, le glissando, c'est bien pour relancer le discours musical par une nouvelle phrase. Si tu regardes bien euh, la mesure 2 puis la mesure 3, tu vois qu'il y a une blanche, il y a même une croche liée à une blanche. Bon, Donc, entre la blanche et la noire qui suit, on a le temps de faire pas mal de choses. Bon, eh ben, on a le temps de faire un glissando. Alors, habituellement, le glissando, je le fais en montant, mais de temps en temps, pourquoi pas en descendant. C'est ce que je fais ici. Donc, je passe du 5 aspiré au 2 aspiré. Okay. Donc, le glissando est plus ou moins lent, plus ou moins rapide, en fonction du temps que tu as à mettre. Alors, tu peux très bien, dès que tu as joué le 5 aspiré, commencer à glisser vers le 2 ou vraiment faire le vibrato de gorge sur la blanche au dernier moment tu passes sur le 2 aspiré ok je te le fais directement avec le métronome 1 2 et 1 2 3 4 alors il y a deux difficultés il faut donc que tu t'entraînes un peu la première difficulté bah, c'est de ne pas faire un truc du genre où voilà, tu, tu tâtonnes hein, évidemment ça n'irait pas il faut vraiment passer du 5 au 2 okay donc il faut s'habituer à le faire et euh, puis aussi il faut que le 2 tombe vraiment sur le premier temps de la troisième mesure okay c'est pas parce qu'on fait un glissando qu'il faut se dire oh, ben, j'ai un peu tapé à côté forcément je fais des notes en plus non il faut vraiment choak, viser donc il faut vraiment beaucoup travailler avec le métronome le métronome est ton ami Troisième effet, là je m'adresse à ceux qui sont au moins de niveau 1 et qui commencent les altérations inspirées ou qui sont au moins de niveau 2, qui savent déjà jouer les altérations inspirées. Donc cette fois-ci, le deep bend, ça consiste à euh, altérer la note, puis la désaltérer en quelque sorte, relâcher l'altération. Si tu n'es pas sûr de, de ce que je fais, de ce que c'est qu'un deep bend, tu trouveras aussi un lien sous la vidéo. Ok, alors, où est-ce que je fais des deep bend Eh bien, sur les notes aspirées, justement. Et surtout, sur les notes les plus tendues. Et qu'est-ce qu'on a comme notes tendues dans un blues Eh bien, les blue notes. Les blue notes, ici, c'est quoi Eh bien, par exemple, le 5 aspiré, le fa bémol, et, et même le 4 aspiré, qui est quand même un Ré. Donc, le Ré, par rapport à Sol, c'est la note la plus éloignée du mode. Donc, si ce que je te dis te paraît un peu obscur, tu verras des cours à ce sujet dans la formation complète. Okay. Pour le moment, tu peux retenir que les notes les plus, euh, les plus tendues dans un plan de blues en sol, c'est bien souvent le Ré et le Fa pour ce qui est des notes naturelles. Okay. Donc, on ne va pas se gêner. On va accentuer ces notes avec un deep bend. Et comme justement ce sont des notes aspirées, on ne va pas s'en priver. Donc Où est-ce qu'on a des quatre aspirants? Je ne vais pas en mettre partout ce n'est pas parce que dès que j'ai un 4 aspiré, chouette vite, il euh, faut que je mette un deep bend. Sinon, si je mets des deep bends partout, ça commence à faire too much. Quoi. Okay. Par contre, juste après le sol de la première mesure, tac, j'ai un 4 aspiré. Là, je vais attaquer la phrase avec un deep bend. Le 5 aspiré qui est une noire, hop, je vais aussi faire un deep bend. Et pareil, sur l'accroche euh, qui suit, donc l'accroche à partir du premier temps de la deuxième mesure, là il y a aussi le moyen de lancer. Euh, euh, avec un deep bend et même pourquoi pas euh, avant euh, la blanche sur le 5 encore une fois le 5 aspiré encore un deep bend donc j'en mets presque partout j'en mets pas sur la croche qui est euh, sur le et du quatrième temps sinon je trouve que ça fait un peu beaucoup ok donc je te rejoue ça donc avec les deep... donc d'abord la, le, la première phrase sans les deep bends et ensuite avec les deep bends pas facile à prononcer d'ailleurs, deep bend. De temps en temps, je, je me dis, je vais finir par dire big bend, ça sera plus simple. Non, un deep bend. Je suis désolé, ça s'appelle comme ça. Bon, on y va. Donc, la phrase, première phrase, sans les deep bend, puis avec. Avec. ça sonne déjà beaucoup plus blues. Okay ça sonne beaucoup mieux. Et donc, bah, évidemment, euh, rebolote pour, euh, pour la seconde phrase. Alors, tu peux très bien aussi jouer, pourquoi pas, un deep bend sur le 3 aspiré, si tu veux. Je ne le fais pas dans la démonstration, parce que, bon, à force de faire trop de deep bend, encore une fois, je trouve que ce serait trop. Imagine que tu fasses un deep bend sur le 3 aspiré, sur le 4 aspiré, sur le 5 aspiré, ça ferait ça. Voilà, bon, c'est vraiment too much. Quoi. Okay Donc, j'aime bien cet effet-là, je le mets beaucoup, mais je le mets aux places les plus judicieuses. Bon, moi, ce qui me semble judicieux, c'est au moins sur le 5 aspiré dans la seconde phrase. Voilà, je te rejoue l'ensemble avec les effets. Et juste après, je t'indique comment tu peux obtenir un cadeau pour apprendre à jouer ce plan Harmonica Blues et même improviser à partir de ce plan. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Ton cadeau alors pour obtenir ton cadeau qui contient la démonstration mp3 la partition la tablature et six pistes d'accompagnement pour pouvoir rejouer le plan avec un harmonica en do en ré en fa grave en sol en la ou en si bémol avec à chaque fois des accompagnements différents ce n'est pas la même piste que j'ai transposée ce sont vraiment six pistes d'accompagnement jouées par un groupe de blues différents à chaque fois donc tout ça, c'est cadeau. Euh, et donc tu vas pouvoir rejouer ce plan sur euh, l'harmonica que tu veux ou plusieurs harmonicas si tu en as déjà dans plusieurs tonalités. Alors, quelles conditions faut-il remplir pour obtenir ce cadeau offert Eh bien c'est très simple. Il suffit de cliquer en haut à droite sur l'écran sur le i comme invitation ou sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Une fois que tu auras téléchargé ton cadeau, je t'inviterai même à suivre un cours offert où tu pourras te servir de ce plan dans tes propres solos pour tes propres improvisations. Ok Alors, donc, tu télécharges le cadeau en cliquant sur le « i » ou sur le lien dans la description. Ok, amuse-toi bien avec ce plan Harmonica Blues numéro 5, ce plan de Memphis Blues. Et on se retrouve bien évidemment lundi prochain lundi matin pour un nouveau plan Harmonica Blues.